Geek. Qui de vous deux, entre Poupadredi et toi, euh, prévoit les featuring que vous allez faire Tu veux dire les featuring faits ou les featuring à faire bah, euh, Ceux qui sont faits, je suppose qu'avec Tomahawk, euh, bon, sur euh, sur le, le Big Tune là qui, qui fait un gros buzz en ce moment, One Piff a Day, euh, je pense que vous vous connaissez, de toute façon c'est une grosse équipe où euh, tout le monde se croise comme tu disais tout à l'heure et euh, ça doit se mettre un petit peu en place comme ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde, enfin, c'est vraiment quelqu'un que, à qui de travailler auparavant. Moi, dans mes featurings, euh, bah, c'est quand même artistiquement, j'ai quand même, euh, ouais, j'ai quand même eu quelques mots à dire. Et donc, sur le volume 1, il y a un featuring avec Massara, ça c'est mon collègue de Bass Addict, de mm -hmm. l'émission de, de reggae, donc je, euh, reggae hip hop, là, qui se passe tous les dimanches soirs sur Prune. Ouais, sur Prune, Prune FM. On leur fait un big ouais. gap, hein, sur le Addictive, le, le titre numéro 4, donc, du premier volume. Exactement. Et sur le deuxième volume, il y a Ruben qui était mon qui était mon, mon acolyte dans Foublasta, son petit là à l'époque de la radio des de, de, de début des années 2000 en fait, ouais. donc, que j'ai eu le plaisir de pouvoir remettre sur disque. Et ça c'était vraiment bien plaisant. Ouais. Euh, les titres plus, les images sont dures. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il n'y en a pas d'autres au niveau. Enfin, il y a pas tant, tant de featuring que ça en fait sur les sur les volets aussi parce que c'est quelque chose que je défends en live. Donc. Euh, il y en a quelques-uns, mais il y a plutôt des featuring au niveau des beatmakers, en fait, sur, ce, sur ces projets. Ouais, et puis vous vous euh, amusez, hein, parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant. Pour le titre One Split Day, par exemple, on va trouver trois versions. Pour le titre Hard Time, c'est pareil. On a deux versions sur le volume 2 et on a une version sur le volume 3, qui sont aussi kiffantes les unes que les autres. Qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, en premier? Il bah, y a la version son système, la version qu'on fait en live. On a, cons on a vraiment considéré qu'il y avait des, vraiment des phases de remix. Donc en fait, on a envoyé des acapellas à certaines personnes qu'on aimait, mm -hmm. euh, dont on aimait le travail, et donc ils nous ont fait des remix. Euh, Ce n'est pas forcément des choses qu'on a, a eu l'occasion en tout cas de faire sur scène, puisque du coup, on n'avait pas forcément ces versions originales-là. Mm -hmm. euh, et puis sur disque, euh, c'est pareil, on a privilégié plutôt les originaux pour l'instant euh plutôt les versions originales que les remixes. Ouais, ouais. Euh, sur le One speed Friday, bah, techniquement, c'était aussi parce que c'était l'instru de qui était faite par Pogredy et qu'on était content de l'avoir. de la voir. Euh, le Nice to be important euh, en tout cas, bah, ça c'était bien de le mettre parce que c'est un morceau qui m'a qui m'a permis euh, de me faire connaître un petit peu dans le monde des sons de système. Euh, ah, parce que c'est un régime euh, qui est bien connu aussi, ouais. Ouais, c'était issu d'un One Rhythm de l'époque, enfin euh, de l'époque, en fait il était sorti en 2015. Je crois que c'est quelque chose comme ça, mais on était content de voilà de le remettre. On l'a un tout petit peu, bien sûr, arrangé, etc. Ouais, mais bah, on bien sûr, disant... 5446, tout le monde le connaît. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on de Lord Light -A qui a fait du super travail sur ce, sur ce projet. Et oui, oui, voilà, on est content et voilà, donc c'est ça. Et, et, et puis donc pour les autres vinyles, les, les choix ont été faits aussi. Par rapport au fait que King Topa euh, était quand même notre partenaire principal sur le, sur le projet. Ouais, King Topa, on le retrouve coup, hein, sur le volume 1, ouais. sur le volume 2, sur, sur Autolude, hein, il est excellent, moi j'aime beaucoup ce titre. Merci, okay. eh ben, écoute, euh, donc euh, oui, King pas vraiment il, il se devait aussi d'être sur les tu vois, sur les vignettes, c'était important. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles.